Monsieur le Président, chers collègues, la présentation de votre politique agricole laisse songeur. Si personne ne peut nier votre volonté à soutenir le secteur, les diverses, les diverses expérimentations et aides ne pourront se mesurer que dans le temps, voire sur un très long temps. La réactivité nous impose de coller à l'actualité comme le danger que représente la peste porcine et pour lequel la région doit réfléchir à un plan B qui, à l'heure actuelle, n'existe pas. Pour revenir à ce budget, la région a engagé un vaste plan de sauvegarde de la filière pisciculture, mais sans réelle ambition liée à la transition écologique pourtant nécessaire. Pourquoi ne pas avoir pensé une restructuration du secteur en y incluant l'aquaponie par exemple, une technique pourtant millénaire reconnue et que la Chine réutilise pour la riziculture dans le domaine des énergies, vous avez fait le choix de la méthanisation et nous ne pouvons que vous y encourager. Mais il y aura deux problèmes majeurs à régler. Le plus important sera celui de convaincre les populations, souvent réfractaires à tort, à l'installation de ces usines. Le second sera le défi de la ressource qui ne devra pas se limiter à user les terres pour le, la produire, mais plutôt à récupérer la ressource créée, principalement par l'industrie, exemple centres commerciaux et les ménages. Je finirai sur une donnée essentielle qui démontre les difficultés de la transition écologique et de la modification des procédés, voire des mentalités. Celle du bilan du plan eco initié en 2009. En effet, l'utilisation des produits phytopharmaceutiques a globalement augmenté depuis son lancement. Pour preuve, l'indicateur NODU, nombre de doses unités qui est utilisé pour mesurer l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, a augmenté de plus de 12% en valeur entre 2014 et 2016, malgré une légère baisse en 2015 et une stabilité en 2016. Si la marche des vertueux est semée d'obstacles, nous croyons en l'action de la région et voterons pour ce budget agriculture. Merci.